La définition officielle du développement durable est donnée en 1987 au moment de la préparation du troisième Sommet de la Terre de Rio de Janeiro au Brésil. Alors, c'est quoi le développement durable C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Pour être plus clair, le développement de la croissance économique doit se faire dans le respect de la nature et des hommes. Autrement dit, Bien que l'on se fixe toujours un objectif de croissance et d'efficacité économique, il s'agit dans le même temps de préserver, d'améliorer et valoriser l'environnement et les ressources naturelles sur le long terme, et également de satisfaire les besoins humains et de répondre à des objectifs d'équité et de cohésion sociale, ce qui englobe notamment les questions de santé, de logement, de consommation, d'éducation, d'emploi ou encore de culture. La durabilité est atteinte lorsque les objectifs économiques, la préservation de l'environnement et la responsabilité sociale se rejoignent.